<rires> les élevages en batterie. Mais aussi les élevages en plein air. Et donc les volailles en plein air sont souvent de meilleure qualité que les élevages en batterie, donc c'est pour ça qu'on les paye plus cher à la consommation. Ça fait penser aux élevages intensifs qu'on peut trouver en Union européenne ou en Chine. Et puis des fois aussi, les petits éleveurs qu'on peut trouver dans le coin. Bah moi je pense, d'après ce qu'on voit un peu partout en France, je parle, beaucoup de volailles sont beaucoup, c'est très très industriel en ce moment. Il y a plus de 96% de volailles à batterie. Donc vous savez comment ils vivent, sur un mètre carré. Donc 15% d'autres qui sont consommés, en France je parle. Et vous avez presque 1%, à peu près 1% de, de bio. Et tout le reste c'est les gens fermiers qui ont leur poulets, qui sont leur... Je pense après je, je peux me tromper je peux me tromper. Voilà. Uh, I see a large barn with a lot of chicken yeah. in a small area and uh, uh, getting food to grow as fast as possible. That's the first thing that comes into my mind uh, when you talk about poultry euh, les élevages, euh, pas en batterie euh, comme on voit dans plein de reportages euh, les conditions abominables d'élevage et puis euh, les élevages en plein air, plus, plus respectueux déjà des animaux et du consommateur derrière. Puis le petit élevage domestique de chaque personne, que tout un chacun peut avoir. Je sais qu'il y a plusieurs sortes d'élevages déjà. Euh, donc des, justement d'élevages en plein air, de choses qui se passent à l'extérieur et malheureusement des choses qui se passent vraiment à l'intérieur avec des volailles. Ma foi, qui sont très abîmées une fois qu'elles ont fini, une fois qu'on les tue. Hein. Voilà. Bah, tant qu'à faire, c'est la meilleure chose. Après, il n'y a pas que l'élevage. Il faut voir aussi le mode d'aliment qu'on qu leur donne, la, la qualité de ce qu'on leur donne à manger. Ah bah, Je suis tout à fait pour. Hein. Euh, si la volaille peut euh, euh, se promener et manger ce qu'elle veut, euh, je trouve ça, enfin, c'est l'idéal. Voilà. Les poulets, euh, ils, ont, bah, ils ont du goût et puis euh, ils ne sont pas déplumés ils ne sont pas ils ressemblent à quelque chose quoi voilà rien à parcours de volaille je ne sais pas du tout je n'ai jamais entendu parler, donc... Euh... Parcours, bah, je pense que c'est l'élevage euh, du début, du poussin, jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu moment où on tue euh, la volaille. Mm -hmm. bah, ça me fait un peu peur, parce que, <rire> parce que parcours, ça veut dire qu'il a fait des milliers de kilomètres. <rire> Sinon, euh, ouais, parcours euh, volaille raisonnable, c'est que c'est la ferme du quoi qui est à 10, 15 bandes à la ronde. Voilà. Bah, le mot parcours, c'est l'espace euh, que les volailles ont à disposition pour... Euh pour gambader, pour se nourrir, pour... Euh, voilà, pour grandir euh, je, non, je, je... pense pas. Est-ce qu'elles peuvent se mettre... Euh, si, elles, si elles peuvent se mettre à l'ombre, je ne sais pas. Je ne je sais pas une poule... Euh, vraiment, réellement, comment... Euh, qu'est-ce qu'il lui faut, euh, dans sa vie, euh, voilà, <rire> de poule euh... oh, Je ne sais pas. <rire> non. <rire> je... ne si suis jamais posé la question... Euh... Sur euh, la, la qualité du parcours que devait avoir une, une poule. Bah, on, a, on a besoin de, de nous-mêmes humain a besoin d'arbres. Hein. Il y a la chlorophylle, il y a tous ces. On a besoin de l'oxygène de, de, de, de l'arbre. Si que si la, la a besoin, l'animal a besoin aussi. Hein. voilà. Oui. Les intérêts c'est plus sur le milieu naturel qu'à gauche. Et après je ne sais pas exactement ce peut y avoir comme, comme intérêt particulier veient' plus compliqué de, de trouver les oeufs pour de poules mais tout. I think I prefer this one with trees It's, it seems to be more natural than without trees um, and uh, if I see the chicken here I think well they have a good life and if I see they here I don't think they have a good life like for instance there's a, there may be a shadow from the from the trees and they can hide on the trees so for me this is a better picture than this one oh, well... Je préfère ce parcours-là qu'à celui-là, hein, parce que l'autre, le premier, hein, il est vraiment bah, un peu désertique, peut-être. Hein. Et, et là, les, on peut voir que éventuellement les, les poulets peuvent se nourrir avec ce y a, la végétation qu'il a autour de lui, quoi. Et les graines, il y a un peu d'arbres, pas énormément, mais c'est un peu diversifié, quoi. Je ne sais pas si c'est bon pour le or ou pas, mais c'est plus like comme ça. Je ne peux pas penser pour le poulot, mais si le poulot reste ici, il est plus heureux que ici, je pense. Tous les gens qui se posent un petit peu la question de savoir ce qu'ils mangent bah, préfèrent imaginer un peu la, ouais, la poule de, de la grand-mère dans le champ plutôt que les, les poules dans des, dans des cages où, à 30 poules au mètre carré. Ben, dans la mesure du possible euh, des euh, volailles fermières. Après, euh, c'est difficile, même, même en fermier, euh, c'est difficile d'être sûr aussi euh, de, de la provenance, de euh, ce qu'il y, qu y a vraiment derrière le mot fermier. Voilà, le terme fermier élevé en plein air, ça donne une indication, mais ça ne donne pas non plus une, une certitude sur ce, ce qu'on achète. Même le label bio, voilà, c'est important, c'est bien, on peut considérer que les volailles sont élevées dans de meilleures conditions. Mais bon, c'est toujours mieux que quand il n'y a rien marqué. On essaie de faire un bon rapport qualité-prix, ni trop cher, ni pas, ni pas trop bon marché, on reste à la gamme moyenne, disons, on essaie de voir d'où ça vient. Voilà. Si possible, manger français. Après, ça dépend du prix. Euh, si on est seul, si on est plusieurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Si on est 5 ou 6 à table ou si on est tout seul, c'est peut-être plus simple de prendre de la qualité quand on est seul, quand on est 5 ou 6, mais je pense que ça, ça doit être pareil pour tout le monde. Well, I used to look at the price, but um, lately I also look uh, whether the chicken has um, is a chicken that was able to go go outside. So uh, lately I'm, uh, my criteria is more like, did the chicken had a good life? Okay. Yeah. And, uh, but... of uh, You've got stars Yeah. If the chicken had a good life, it uh, gets three or four stars. So you can see it in the shop when you buy it. Four stars, four green stars means that the chicken had a very, very good life. Mais le prix est élevé. Nous choisissons maintenant plus de plus de stars uh, et plus de prix. Le prix est élevé, mais nous ne nous souhaitons pas. J'aime bien savoir euh, comment ont été élevées les poules. Hmm. Bah, je vais, si possible, je vais l'acheter chez le fermier du coin. Voilà. <rire> et est-ce que vous feriez une différence entre des, des volailles élevées sur un parcours nu et des volailles élevées sur un parcours avec des arbres Est-ce que vous seriez... Euh... Ouais, je pense qu'en tout cas, je vois très bien le, la différence, le goût. On voit les, les, les os, comment ils sont quand c'est de des poulets de batterie ou des poulets euh, vraiment fermiers. Euh, c'est pas là-bas. Ah, ils n'ont pas le même goût. Deux, les os sont des os euh, qui ressemblent à des os. C'est pas du caoutchouc. Euh, c'est... Après, ça dépend de ce qu'on nous demande un petit peu plus cher. C'est sûr que si on passe du simple au double, ou si on passe un petit peu plus cher, ça, ça, ça dépend de, je veux dire, du pourcentage de différence qu'il y a entre les deux prix, Est-ce que vous Là, avez une idée Aucune idée. Et puis après, comme dit, chacun les Français ont tous une bourse différente, donc après, chacun voit le à sa porte. Bien sûr, comme je vous disais, si on est seul à manger, ou si on est deux, si on a cette ou 8 bouche à nourrir, c'est le, le critère de prix on en en compte, plus que le critère de qualité, à mon avis. Oui, je vais payer plus. Oui, mais combien c'est no, difficile. Maybe, maybe 5 uh, à 10% more, maybe 5 yeah. Oui, mais tout à fait. Moi, ça me, je mange pas énormément, énormément de viande. Voilà, quand j'en mange, je préfère euh, la payer un petit peu plus, mais euh, me faire plaisir et avoir euh, un achat. Je vais pas aller dire militant, parce que c'est un, un grand mot. Mais, mais voilà, plutôt encourager ceux qui vont dans le sens d'une voilà, agriculture respectueuse et voilà, d'une écologie respectueuse. Oui, je, je suis prêt à payer en me disant que euh, c'est un peu dommage de payer plus cher, euh, sachant que ça peut se faire de partout, à mon avis. Voilà. Mais je paie à la différence de prix. Je n'achète pas à la poulet à 1 euro le kilo. <rire> Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe che non spara mai